Moi, en étant petite, j'étais dans le nord-est, en Lorraine. J'ai pas vécu, euh, euh, vécu dans, dans une classe où on était euh, trois, trois Maghrébins. Et quand je ramenais mes enfants là et j'arrive, c'est que des Maghrébins. Moi, j'étais euh, choquée. Je me suis vraiment choquée. Et euh, on peut pas... Il n'y a pas de... Comment dire le, le, le biculturel. Le biculturel, on ne peut pas l'enrichir. Le, on ne peut pas l'enrichir si on est tout seul. Après, on se retrouve avec notre propre culture, notre propre vécu, notre propre... Et euh, ça, ce n'est pas possible. La discrimination que mes enfants ont vécue euh, ici, mais euh, je, je sais pas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que là, on ne nous ouvre aucune porte ni à nous déjà, ni à nos, à nos enfants, c est, c est, je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'après, euh, on se dit pourquoi il euh, y a autant de délinquances, il y a autant de... Les enfants, après, ils se, sont, euh, ils se sont vraiment rejetés. Même s'ils sont français, ils sont français. Qu'on qu le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ils sont français. Ouais, mais si d'entrée, on, gens... si on, on les catalogue comme ça... Mais si on les catalogue comme ça, c'est normal qu'après, euh, ils sont perdus. Ils sont perdus. On demande qu'ils qu soient des bons citoyens. Pour être des bons citoyens, je suis désolée, il faut la mixité. Si on ne démarre pas de la mixité, ça ne sert à rien, on n'avancera pas.